Salut les amis de Deschiffres et des Infos. 5 Bienfaits de la spiruline La spiruline est une micro-algue aux multiples bienfaits nutritionnels. Zoom sur ce super aliment pour garder la formule à retrouver. 1. Elle est riche en protéines. La spiruline contient 55 à 70% de protéines d'excellente qualité, en moyenne 57 g pour 100 g. En cas de régime vegan, elle permet de compenser l'absence de consommation de viande grâce à sa richesse en protéines. Elle permet en outre, de développer ou de renforcer sa masse musculaire. 2. Elle contient du fer l'anémie, carence en fer, affaiblit l'organisme et expose aux maladies. La spiruline prévient l'anémie grâce à sa richesse en fer. Elle en contient en moyenne 28,5 mg pour 100 g, soit trois fois plus que la viande rouge. Elle regorge de vitamines. La spiruline renferme de nombreuses vitamines, de la vitamine B principalement dans la riboflavine B2, la nicotinamide B3, de pyridoxine B6 et l'acide folique B9. Elle contient également de la vitamine A et E4, elle détoxifie l'organisme. La spiruline contient de la chlorophylle, un pigment de couleur verte. La chlorophylle permet d'éliminer les éléments toxiques et de détoxifier le sang, sur le même principe que la photosynthèse. Elle favorise en outre la fabrication des globules rouges dans l'organisme. 5. Elle est anti-âge. La spiruline contient des antioxydants permettant de lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré. Elle permet de lutter contre le stress oxydatif radicaux libres grâce à ses vitamines antioxydantes A, C et E, qui garantissent souplesse de la peau, bonne vision et un bon fonctionnement de l'organisme au global. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.